Salut les rôlistes et bienvenue à RPG Day 2020. Nous sommes le 2 août et le mot clé du jour est CHANGER. Alors le changement dans le jeu de rôle, bah je trouve que c'est important. Euh, ça peut arriver de se sentir un petit peu lassé quand on reste avec le même groupe de joueurs et de joueuses, avec le même MJI, avec la même tablée, la même façon de jouer et surtout avec le même jeu. Ça fait longtemps que vous êtes dans le même groupe de joueurs, euh, vous vous entendez bien sûrement et c'est très cool, mais il ne faut pas hésiter voilà, à changer, ça permet de, de voir d'autres façons de faire du roleplay, d'autres façons de mener les tables, ça permet de voir d'autres jeux et les jeux apportent beaucoup de choses. Hein, et quand on part de, de Pandragon, qu'on va à Donjons et Dragons, qu'on va à Cyberpunk derrière et, et qu'on s'arrête sur Vampire la mascarade, ou même l'agence dans de code Ares, euh, ça n'a vraiment rien à voir la façon de, de jouer là-dessus et notamment d'un M.G. à l'autre déjà ça changera. Mais ces, ces jeux voilà, peuvent, peuvent inspirer, ça vous permettra de savoir voilà, si vous aimez plus tel ou tel style. Il euh, n'y a aucun mal à, à pas aimer ce qu'on découvre. Mais c'est vrai que voilà, changer de table, changer de façon de, de jouer, changer d'habitude, c'est vraiment important. Ça fait des années que vous êtes coincé dans un groupe de joueurs, j'espère par choix et pas par... Euh par dépit, euh, il ne faut pas hésiter voilà, éventuellement à rejoindre des clubs de jeux de rôle, c'est une très bonne occasion de jouer à plein de jeux, que ce soit en one shot ou même lancer des campagnes et ça permet voilà, de, de s'ouvrir aux autres styles de role play, de s'ouvrir aux autres façons de faire du jeu de rôle, aux autres MJ et, et aux autres jeux. Euh, moi je trouve ça très sympa de, de jouer longtemps à, à un même jeu, mais en multipliant voilà, des, des tables possibles, ça nous permet, voilà, de découvrir d'autres choses, euh, de trouver des trucs qu'on aime, qu'on n'aime pas, et, et voilà. Le changement pour moi c'est important. J'ai vraiment, j'ai vraiment besoin régulièrement d'essayer de nouveaux trucs. Même si ça m'arrive de rester euh, des années sur la même campagne, le même jeu, le même groupe de joueurs, euh, j'aime bien jouer à autre chose à côté. Euh, en plus, ça permet de s'inspirer, de changer les idées, de, de se rafraîchir un petit peu la tête, et, euh, et ça apporte beaucoup. Donc, euh, le changement est extrêmement positif euh, dans le jeu de rôle. Voilà pour ma réponse. Nous sommes le 2 août 2020 et je vous dis à demain pour un prochain épisode de RPG Day 2020. Ciao les rôlistes